Bienvenue dans votre moment geek hebdomadaire et nous avons la chance de recevoir encore une fois euh, notre ami Pellichi. Avant de, euh, de démarrer euh, dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter pour celles et ceux qui n'auraient pas la chance de te connaître ah Ouais, avec plaisir. Alors du coup, bah, je suis Pelici, euh, je suis euh, illustratrice et mangaka. Mmh. Euh, J'écris un manga sur la recherche scientifique qui s'appelle Math et les méthodes. Et à côté, je fais euh, pas mal d'illustrations. Je balance ton site dans le chat. Tom, monte ton manga. <rire> <rire> la classe. Trop classe. Tu travailles euh, sur ordinateur et il s'avère que euh, tu travailles sous une distribution Linux. est que oui. tu peux nous expliquer un peu ça Qu'est-ce qui s'est passé pour commencer Qu'est-ce qui s'est passé euh, Alors, déjà, ce n'est pas, pas très courant euh, d'être créatif et d'être sous Linux. Ouais. Euh, souvent, ça fait assez peur. Parce que, notamment, euh, le processus créatif, euh, en tout cas au niveau numérique, repose pas mal sur des logiciels propriétaires. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'au début, on se dit bah, comment c'est possible de passer sur du libre et tout. Et euh, en fait, ça a commencé par une, par une chose relativement pratique c'est que mon ordinateur n'est pas tout récent. Mm -hmm et que du coup, euh, les logiciels, Windows commençait à arriver un peu à sa limite, parce que je ne voulais pas upgrade à, à, à Windows 10. Et, euh, et euh, globalement, il voilà, montrait des signes de fatigue et tout, mais on savait que si vous passez euh, ma tour sur Linux, euh, en vrai, on pouvait prolonger sa durée de vie. Okay. Et donc, du coup, euh, je suis passée sur Linux. Donc, la, ma première distribution, c'était Debian. Mmh. Et, et ensuite, euh, j'ai changé pour Mint pour que ce soit un peu plus accessible. Euh, OK. Et quel est ton, ton, ton parcours utilisateur Tu as mis en place Linux Mint. Euh, ouais. Et après, as... tout était déjà fourni. Qu'est-ce que tu as rajouté Qu'est-ce qui était facile Qu'est-ce qui ne l'était pas Ouais. Alors du coup, on va reprendre depuis le début. Donc ouais. déjà, je suis illustratrice, donc ça veut dire que je travaille sur euh, tablette graphique. Ouais. Euh, ouais. Et euh, bon, je travaille sur une tablette graphique qui est de marque relativement connue. Hein. Je travaille sur euh, une tablette Wacom. Et donc, là, pour le driver, ça a été relativement simple. Il euh, y a des drivers Wacom euh, qui sont développés pour Linux. Ils sont... Au début, ils étaient officiels, et je crois que maintenant, c'est quelque chose qui est développé par d'autres gens. Mais, euh, mais en fait, ça fonctionne extrêmement bien. C'est hyper stable. Ok. Euh, chose... Qu'on ne peut pas dire, avec, quand on est sur Windows, et on sait tous que les propriétaires de tablettes ont des problèmes à faire démarrer le driver de tablette, et que souvent, il faut redémarrer l'ordinateur plusieurs fois pour, ouais. que la, pour que la tablette fonctionne correctement avec le, le capteur de pression, etc. Alors que là, c'est une ligne qui s'attend tout seul. Euh, il faut, par contre, pour le calibrer, moi, je dois le calibrer avec un script. Donc, euh, j'ai fait mon script et, euh, et je le lance. Mais euh, globalement, euh, c'est très guidé euh, parce que... Euh, bah, le, le, voilà, le driver vient avec une petite notice utilisateur et euh, puis après, une fois que c'est fait, c'est fait quoi. Il n'y a, a plus besoin de, de, de faire quoi que ce soit d'autre. Euh, une fois qu'on a fait le calibrage et qu'on a réglé les, tous nos paramètres, euh, c'est enregistré dans l'ordinateur et, euh, et ça ne bouge plus. Donc ça, ça c'est cool. Euh, le reste, je n'ai pas eu trop de problèmes. Quand j'ai acquis une nouvelle webcam, euh, je l'ai branchée, elle fonctionnait. Euh, il n'y avait rien de très spécial à faire. Quoi. Donc, ouais. les périphériques, ce n'est pas un problème non, en ton cas... euh, et le reste, après, bah, c'est la partie logicielle, donc ça ouais. c'est vraiment la partie, le cœur du travail, euh, euh, c'est ça, quoi, euh, qu est -ce que, comment je bosse dessus, mais euh, là, pareil, euh, s'il faut trouver, c'est des alternatives aux logiciels propriétaires. Euh, après, il s'est possible de faire tourner les logiciels propriétaire sous, sous Linux, hein, mm -hmm. donc, dépendamment desquels, évidemment, mais euh, on en parlait encore, là, tout à l'heure, euh, il y a quelque chose qui s'appelle Lutris, qui est un émulateur, et qui permet de faire tourner pas mal de logiciels... Euh, Windows sur, euh, sur Linux. Euh, ça demande un peu de config, etc. mais euh, souvent ça marche. Donc ça c'est si vous voulez continuer à bosser sur vos logiciels propriétaires. Mais en vrai, en il vrai, y a plein de logiciels libres qui ouais, ouais. des alternatives, qui sont super cool. Et euh, je veux dire, l'intérêt de bosser sous Linux, c'est aussi de bosser sur des logiciels libres. Donc euh, euh, du coup, euh, pour dessiner, avant j'étais sur Clip Studio, Clip Studio Paint, euh, qui est un super logiciel, pas très cher et euh, super complet. Et en fait, il y a une alternative, donc on en parlait, qui s'appelle Krita, un euh, logiciel de dessin. Euh, et pareil, extrêmement complet, avec euh, globalement toutes les fonctionnalités euh, dont on aurait besoin pour dessiner. Euh, la vraie différence que j'ai constatée avec euh, uh, Clip Studio, qui est donc un logiciel propriétaire, c'est qu'il euh, n'y a pas de modèle 3D sur lesquels dessiner, donc ça manque de ressources à ce niveau-là. Mais... Euh, Bon, en vrai, c'est pas des trucs qu'on utilise tous et qu'on utilise souvent, donc euh, si, si c'est superflu, euh, vous pouvez euh, clairement passer sur Krita qui, est lui, complètement gratuit et libre. Ok. Et donc là, ouais. c'est euh, voilà. mon logiciel de dessin, je travaille dessus tous les jours, j'écris ma BD dessus, mon manga, je fais tout dessus. Donc moi, je suis sur Krita depuis, je pense, 4 ans, 3-4 ans, et en vrai, il y, y a eu énormément de changements sur Krita. Euh, et là, on arrive à des versions qui sont euh, vraiment complètes, euh, bien traduites. Euh, ouais, autant, autant au début, bon, on, sent, on sentait qu'il oh, y avait des choses à améliorer, autant là, là j'ai plus vraiment de quoi me plaindre. Il hein. y, y a quasiment tout, il y a donc, la gestion des calques, il y a des images de référence, y a, euh, on peut faire de l'animation, on peut faire de l'animation image par image avec, ça marche très très bien. Euh, alors, il bah, y a une bonne question de, de Formamac qui, qui demande euh, est-ce que ça pose pas de problème de compatibilité avec les éditeurs, imprimeurs par rapport à des fichiers issus d'apps propriétaires Il euh, précise en disant, je parlais des fichiers Adobe par exemple qui sont très utilisés dans le domaine graphique. Ah, alors, euh, ça c'était particulier. Donc là, on, sur Krita, on ne peut pas faire vraiment du graphisme. C'est vraiment un logiciel de dessin. On peut plus le considérer comme un espèce de Photoshop. Euh, et donc, euh, par contre, euh, c'est possible d'importer des PSD dans Krita, comme dans beaucoup de logiciels oh. de dessin. Donc, euh, okay. après, forcément, il y a certaines fonctions qui ne sont pas compatibles. Euh, donc tout, les, tout, tout ce qui est calque vectoriel sont automatiquement transformés juste en forme vectorielle et non plus, euh, ce n'est plus des textes en tant que tel. Mais ça, c'est normal, c'est un problème de compatibilité. Et même quand, si jamais, vous, par exemple, vous importez un PSD dans Clip Studio, ça fera exactement la même chose. C'est juste un problème de compatibilité, euh, de, de, de, de comment c'est codé quoi, à l'intérieur. Mais sinon, le reste, la, la structure en calque, elle reste. Ce qu'il faudra certainement changer, c'est la façon dont les calques sont superposés ou les modes de fusion, ce genre de choses. Moi, quand j'ouvre des PSD d'autres artistes, ouais. que moi, je suis obligé de refaire des petites manip pour que ça fonctionne. Mais ça, c'est normal. À partir du moment où on change de logiciel, la façon d'interpréter les calques... C'est déjà compliqué. incroyable que ça sache ouvrir le PSD et en tirer le, une bonne partie correctement. quoi. Ah oui, oui euh, s'il ben n'y a rien de très dur à traiter, en vrai, ça passe nickel. Hein. Donc, euh, ça reste globalement complètement exploitable. Si quelqu'un vous file un PSD, vous pouvez l'ouvrir et vous pouvez regarder comment c'est fait. Tu estimes à, à quelle difficulté de switcher de, du fameux logiciel propriétaire que tout le monde utilise à Krita euh, Est-ce que tu te retrouves tes marques vite ou est-ce qu'il y a quand même un, un, peu, de, un peu de taf pour, euh, pour retrouver ces petits, quoi, pour être capable de faire la même chose En vrai... Euh... En vrai, ça ne demande quasiment pas d'adaptation. Enfin, ce qui change, c'est euh, quels outils je vais utiliser. Euh, quand on est artiste, c'est les brushes. Forcément, on ne retrouve pas les mêmes, exactement les mêmes brushes. Donc, du coup, on va chercher un peu des brushes qui nous intéressent. Euh, mais, au niveau des brushes, déjà, il y a beaucoup de... de, ben, de déjà, de base, il y en a pas mal. Et ensuite, il euh, y a des artistes comme David Revoix, effectivement, qu'on qu cite dans le chat, qui proposent des, des bases de données de, de, de brushes qui sont énormes et à partir desquels on peut aussi personnaliser. Donc ça, c'est relativement simple. Donc, trouver des brushes, c'est facile. Faire ses propres brushes, c'est facile aussi. Et après, le reste, c'est plutôt où sont les outils, où sont les onglets, etc. Donc, il faut un petit peu de temps, mais je dirais, ouais, ou une semaine, une semaine de boulot-dessus, et vous êtes bon, quoi. Ouais, donc, si on, en veut passer, à... euh, si on veut passer à l'open source, c'est pas dur. Non, non clairement, là, il n'y a pas de... Contrairement à certains logiciels, où je dirais que l'interface n'est pas super intuitive, là, euh, on arrive à des choses... Euh... Relativement simple, il faut savoir à quoi correspondent les pictogrammes. Mais voilà, au bout d'une semaine, si vous bidouillez un peu tout, euh, en vrai, euh, vous êtes prêt, quoi. C'est Pas pas mal. Pas mal. Ouais. Ah, j'ai oublié de dire, il y a du dessin vectoriel qui est disponible sur Krita. Vous pouvez aussi vous pouvez dessiner en vectoriel dessus. Et donc, ça remplace plusieurs logiciels propriétaires. <rire> ouais, alors on n'arrive pas non plus. Si, si là, donc si on cherche une alternative de graphisme, donc là, je pense à Illustrator. Ouais. Euh, alors la, la, la, moi, l'alternative que j'utilise pour Illustrator, c'est Scribus. Alors y, deux choses. Si vous voulez faire du dessin vectoriel, ça sera, in, ça sera Inkscape. Et si, par contre, si vous voulez l'utiliser pour faire de la mise en page et de, de l'édition, du coup, ça sera de Scribus. Et en fait, c'est l'illustrateur peut faire les deux, mais en logiciel libre, on n'a pas d'alternative complète. Du coup, euh, on est obligé de passer par ces deux-là. Donc, Inkscape, euh, je crois que je n'ai plus trop besoin de le présenter. Globalement, je crois que tout le monde s'est un peu l'utiliser. Euh, ça permet d'ouvrir de, des PDF, de générer des PDF, euh, faire du dessin vectoriel. Et euh, voilà. Euh, franchement, l'interface, ce n'est pas hyper friendly, mais, euh, mais franchement, ça fait le job. Ah ouais. Et l'autre... Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Le, du coup, euh, l'autre euh, point, c'était pour la mise en page et l'édition, parce que je fais, du coup, vu que je fais euh, du manga, je fais de la mise en page, avant de l'envoyer à l'imprimeur. Mm -hmm. Donc ça, c'est quelque chose que je fais moi. Et pour ça, j'utilise un logiciel qui s'appelle Scribus, euh, qui est clairement fait pour ça. C'est un logiciel de mise en page et d'édition. Il n'est pas forcément hyper simple d'utilisation. Là, pour le coup, il y a des trucs qui ne sont pas méga intuitifs. Par contre, la documentation est très bien faite. Donc du coup... N'hésitez pas, à, si jamais vous avez une question, à juste chercher dans la doc ou alors chercher sur internet directement. Et, euh, et globalement, il y a toujours des gens qui vont dire il bah, faut cliquer là, là, et puis c'est dans tel menu. Par exemple, il y a des couleurs, les palettes de couleurs dans ce de base, il y en a, y a genre 10 couleurs et on se dit mais c'est pas possible. Et En fait, c'est possible d'ouvrir une énorme palette de couleurs mais simplement, il faut aller dans un menu pour l'ouvrir. Donc voilà, une fois qu'on sait ça, on, sait, on se dit ah oui, c'est vrai, il faut aller dans tel menu et c'est bon. Mais voilà. ça demande un peu de, de mise en place. On, moi, en général, je mets en page mes livres dessus et ça marche très très bien. Voilà, globalement, tout y est. Euh, quand, on, quand on choisit d'ouvrir un document, enfin, quand on crée un nouveau document, on peut choisir des marges, on peut choisir euh, des marges de découpe, des marges de placement d'éléments, de, de, de, de, de, de, etc. Donc ça, c'est hyper important quand on fait de la mise en page et quand on veut envoyer un, ah. un fichier à un imprimeur. Ouais. Donc ça, ça sert euh, super bien. Il y a aussi un détecteur d'erreur quand vous exportez en PDF et ça, très pratique aussi. Euh, ça vectorise les polices si jamais vous avez besoin. Ça peut... Donc, en fait, c'est vraiment, euh, vraiment un générateur de PDF pour l'impression. Et euh, si, bah, si jamais vous avez besoin de ça pour des petits projets ou pour des grands projets, ça marche très très bien. Et du coup, tu composes ta page sur Krita ou tu la composes dans Scribus et tu l'alimentes avec euh, les, les différents dessins euh, faits dans Krita euh, Ce que je fais, c'est que euh, je fais en gros... En général, les compositions de pages euh, de manga, je fais tout sur, euh, je fais tout sur Krita, parce que je peux okay. aussi mettre le texte, etc. Et donc, euh, là, je fais juste la mise en page finale sur euh, sur Scribus. Il euh, y en a qui font le lettrage à part, mais ça, ça veut dire qu'il faut être sûr de l'export euh, d'abord en, en image pour pas avoir à re, remodifier l'image. Après, ça, oui, Scribus, pense, ça demande pas donner. beaucoup de, de, voilà, ça demande pas beaucoup de, de choses. Hein, ça demande juste de réenregistrer l'image derrière, c'est tout mais euh, ça évite des va-et-vient. De, de, moi, je fais tout sur euh, le même. En vrai, dans une BD, euh, ce, qui est, ce, qui, ce que je fais vraiment sur Scribus, c'est les premières pages euh, euh, où il y a du texte, où euh, je peux, par exemple, je fais un texte de présentation, où je fais une couverture particulière, je mets en place des éléments. Ça, c'est un truc que je vais faire sur Scribus. Le reste, tout ce qui est dessin et tout, euh, ça, c'est fait sur Krita. Ouais, donc ça, ouais, En fait, avec ces deux logiciels-là, tu as quasiment le processus complet euh... De, oui, pour, euh, faire, pour faire un euh, manga une exactement il euh, y, y a tout quoi. alors là on a, on a commencé à bien faire le tour de tes outils de, de travail au quotidien euh, mais tu fais plein d'autres trucs avec ton Linux euh, oui. par exemple euh, tes lives oui euh, alors euh, pour euh, streamer du coup bah, je suis comme tout le monde je suis sur OBS euh, l'avantage que OBS est un logiciel libre et il tourne, il tourne nativement sur Linux c'est très très bien après pour ce qui est de l'avatar, donc euh, euh, ça, c'est un avatar que j'ai modélisé sur un logiciel euh, qui n'est pas libre par contre, mais qui est gratuit, qui s'appelle Veroïd, euh, qui est mis à disposition de tout le monde pour faire un avatar. Tu peux associer, alors ça c'est un truc, moi j'ai jamais trop fait ce genre de truc, comment tu fais pour dire, euh... est-ce qu'il détecte tout seul, ça c'est les yeux, ça c'est tel, enfin tu vois, qu'est-ce qui doit bouger avec quoi Non, c'est pas est... tout seul. D'accord, il faut que tu, faut que tu fasses que un mapping ouais. hein, entre euh, cet élément-là. Ah, ça ne doit pas être évident, ça. Bah, en fait, du coup, c'est pour ça que euh, l'avantage, c'est que partir d'une base véroïde, il y a déjà les éléments qui sont tous associés. Donc ça, c'est bon. Mais sinon, il faut euh, soi-même configurer que tel élément, c'est les yeux. Et que euh, du coup, après, euh, après, une fois que c'est fait, hein, c'est le logiciel de, de tracking, le logiciel de suivi qui, lui, s'en charge. Mais euh, il faut quand même configurer les éléments pour qu'ils bougent. Et de même qu'il y a des expressions, tu peux configurer les expressions, mais ça c'est un truc à faire, soit avec Unity, soit avec Blender, mais il faut configurer. C'est pas prêt à l'emploi. Donc il y a un tracker derrière qui s'appelle OpenSeaFace. C'est un logiciel qui va dire, ça c'est un visage, ça c'est ses yeux, ça c'est sa bouche, il va mettre différents points dessus et il va lier l'avatar avec ses points, en gros, c'est ça qu'il fait. Et du coup c'est l'interface qui va permettre de gérer quel avatar on choisit. Mmh. Et euh, du coup, c'est aussi ça qui permet. Donc là, j'ouvre le menu, comme ça vous pouvez voir. Et euh, dessus, voilà, on va pouvoir calibrer les différentes expressions euh, parce qu'il y a différentes expressions possibles. Euh, on va pouvoir euh, calibrer les mouvements, euh, la façon dont le personnage s'exprime, etc. On peut, voilà. Donc là, c'est là où tout, tout, se font tous les réglages. On peut par exemple changer la position du personnage. Voilà, on peut zoomer, dézoomer, etc. <rire> Trop bien. Et euh, il oui. y a une marotte qui revient avec Linux, c'est les jeux. Ah euh, oui, les euh, jeux. Comment <rire> comment tu fais du coup Déjà Steam de base, ah ouais. faire tourner nativement pas mal de jeux sur Linux. Et ça c'est un truc qui est assez nouveau aussi. Ok. Euh, avant c'était un peu plus compliqué, mais si vous lancez Steam euh, sur Linux, il y a différents, Donc, ils ont quelque chose qui s'appelle Proton, je crois, mmh. il mmh. permet de en, en gros, c'est un espèce d'émulateur interne à Steam pour faire fonctionner les jeux qui ne tournent pas nativement sur Linux. Euh, faut ouais, il faut savoir aussi qu'il y a quand même une poignée de jeux disponibles sur, sur Steam qui sont directement compatibles avec Linux. Et ça, c'est... Euh, qu'est-ce que ça veut dire <rire> Euh, ah, Lutris, Lutris eh ben, il y avait la page Lutris tout à l'heure. Ouais, Lutris, Lutris le... du coup, c'est euh, c'est un espèce d'émulateur qui fait, qui est quasiment fait de base excusez-moi, pour les jeux. Ouais. Euh, alors, je déjà, il y a plusieurs émulateurs Windows sur euh, Linux. Enfin, c'est pas des émulateurs de Windows, mais ça permet de faire tourner des logiciels Windows sur un Linux, ouais. euh, comme euh, Wine, mmh. qui est un peu la base de, de, ouais. de tous les émulateurs. Euh... Et, euh, et par dessus une, il y a souvent une couche supplémentaire euh, une espèce d'interface utilisateur euh, un peu plus friendly ouais. euh, certains utilisent Play on Linux ouais. et euh... mais moi ouais, personnellement, bon, Play on Linux ça marche hein, ça marche plutôt bien mais l'utris a l'avantage d'avoir déjà une base de, de, de données associée. donc déjà il y a des gens qui peuvent vous dire si le jeu que vous voulez faire tourner il est compatible avec l'utris ou non donc ça c'est ouais. vraiment chouette Ouais, oh. Après, sinon, euh, ouais. qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre faire... fois, je fais du montage vidéo ouais. et parfois, je fais de l'animation. Donc, notamment quand je lance mon stream, y a, y a il anime... enfin, y a des animations. Vas-y, ouais. ouais. euh... balance, balance et, les euh, animaux. Et du coup, euh, je peux vous montrer avec... avec quoi je fais ça, si vous voulez. Ouais, carrément. Je euh, crois. Alors, Scribus, au revoir. Et, revoir. et donc, ça, c'est une Nature One. Ta ta ta ta ta ta. Les gens ne voient pas encore. encore affiché. Et voilà. Ouais. Donc, voilà une Nature ou Natron, si vous voulez le le dire comme un bon français. Nathan. Natron. Natron. C'est un logiciel d'animation euh, qui remplace un peu, parce qu'il fait pas toutes les fonctions, il remplace un peu euh, After Effects. De okay. After Effects Alors le, le mode de fonctionnement est pas comme, euh, comme sur After Effects où vous savez on emplique des calques et on définit telle ou telle chose. Là on va placer des, des éléments et on va les relier entre eux et on va leur dire bon à tel moment tu viens invisible, etc. Donc la fon ça fonctionne pas exactement pareil, par contre ça permet de faire des petites animations euh, sympathiques. Euh, par exemple, vous voulez animer du texte. Alors le texte, je recommande pas trop parce que c'est pas c'est pas hyper fou mais genre euh, faire une, du texte, une animation passe <rire> euh, ou euh, faire une transition sur euh, pour ouais. euh, pour Twitch, ça marche euh, très très bien en fait. Donc moi là clairement, alors je sais pas s'il y a encore euh... Tu veux nous montrer les animations que tu as faites Ouais, je peux faire je peux vous montrer la transition. Parce qu'elles sont cool. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi par contre. briser sur des nœuds comme Blender, ouais, ça a d'être ça. Ouais. Oui, c'est un peu pareil. D'ailleurs, je crois que... Et en fait, les deux fonctionnent sur, sur des nœuds. Donc, voilà, donc là, y a, en gros, il euh, y a une map sur laquelle on met tous les éléments qu'on veut mettre. Et dessus, il y a des, des modificateurs et euh, on, les, on relie les éléments les uns aux autres. Et donc ça, c'est ma transition sur Twitch. Ma transition entre des scènes Hop. Et donc ça, euh, voilà, c'est fait sur, euh, entièrement sur One. Euh, et c'est relativement simple à faire, en vrai. Ok, y a, je pense qu'il reste un petit pan euh, dont tu ne nous as nous a pas trop parlé. Comment tu gères euh, tout ce qui n'est pas à ton boulot et les loisirs, genre l'administratif, euh, faire un doc, euh, ranger tes documents, euh, <rire> tous, les, tous ces trucs-là qu'on est obligé de faire un petit peu quand même Je génère des factures sous la tech. Ouais, voilà. ah, carrément. Ok. Ouais, euh... ouais, ouais. ah, C'est pas... Pas mal euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire. Qu'est-ce que je fais d'autre Je fais ben oui. du montage vidéo sur KDEN Live. Ouais. Si ah, oui, il est il est chouette, il est est chouette Live. Ouais. Relativement euh, facile d'utilisation. En vrai, euh, quand j'ai besoin de faire un montage vidéo très très rapide, c'est très très bien. Merci à toi, on oh, s'est euh, très très content d'avoir je vais faire cet exercice avec toi de parcourir un peu comment on peut vivre sa vie numérique avec le logiciel libre merci encore Felici euh, d'avoir pris du temps pour nous raconter tout ça, on est vraiment très très content moi j'ai encore appris plein de trucs bonne, euh, bonne journée prenez le temps d'aller manger, bon appétit bonne semaine, que du bien pour vous et puis on se retrouve au pire euh, mardi prochain pour un nouveau moment geek, salut, salut à tous. tout le monde.